Le samedi 26 novembre 2022 aura lieu l'élection de la présidente de la Ligue nationale de football féminin une discipline sportive pratiquée par de nombreuses compatriotes passionnées de foot. À quelques jours du vote du nouveau patron de cette institution sportive au Gabon, les Librevillois affichent leur scepticisme quant à sa pratique et à son évolution au plan local, mais aussi international. Au départ d'abord, c'est vrai que c'est intéressant, mais féminin n'est pas trop reconnu. Dans l'état, il est un peu absent, et du coup, donc, euh, il est un peu ignoré, euh, il faut un peu beaucoup... Vous voyez des compétitions un peu dans chaque province, et quelqu'un aussi pour les suivre, en avant et puis, je sais pas, essayer de, de mettre ça vraiment plus visible dans le terrain gabonais, parce que sincèrement, nous, on n'est pas vraiment inspiré pour le football féminin. Depuis, on, on ne voit pas ça. Ah, ça Je n'ai jamais suivi même le football féminin au Gabon. Hein. Je n'ai jamais suivi. Ah, ça m'intéresse pas. Féminin, c'est pas vraiment ça. Parce que le football féminin ici au Gabon, si vraiment tu es, comme je peux dire, si tu n'as pas de l'ombre pour vraiment accéder, pour aller un peu plus loin, c'est vraiment. Tu dois te limité au quartier. Ce n'est pas vraiment ça. Selon un technicien du sport, joint au téléphone par notre rédaction, le désintéressement des autorités dans ce domaine et l'absence de formation seraient quelques-unes des raisons à l'origine du sommeil profond dans lequel se trouve le football féminin au Gabon. Le premier problème auquel aux, ce football se heurte, c'est la discrimination ou la négligence de la figure foot. Bon, J'ai envie de parler des hommes. Le deuxième problème... C'est que, naturellement, dès que l'État est désintéressé, l'Afrique à foot est désintéressée, il n'y aura pas de financement. Donc, le deuxième gros problème, c'est le financement. On ose espérer que euh, Ligue nationale égale Ligue nationale, encore que la Ligue nationale des hommes n'a que l'organisation champ, des championnats de première et de deuxième division. Or, la Ligue de football féminin a non seulement l'organisation des, des, des, des, des, des, des championnats, mais encore de suivre l'évolution et la promotion du football féminin sur toute l'étendue du territoire. Autre point fortement dénoncé dans ce secteur, les questions de mœurs et la stigmatisation de la l'agente féminine par les autorités en charge du football au Gabon. On parle aujourd'hui d'agression sexuelle, on parle d'homosexualité, je ne sais pas, euh, c'est un problème de mœurs, il y a un gros problème de mœurs à l'intérieur et c'est d'ailleurs ce problème de mœurs de là qui fait... Le cinquième, qui crée le cinquième problème qui est les querelles entre personnes. Hein, Là-dedans, tu as des femmes qui sont les maris des autres, et des, des, des, des, des, des, des, des filles qui sont les femmes des, des, des, des, des uns, et ça crée des problèmes de jalousie. De, C'est ce, ce que vous avez remarqué dans le football féminin, il y a trop d'animosité. C'est en, part, en, en, en partie dû à ça, en grande partie d'ailleurs. L'élection du président de la Ligue nationale de football féminin cette année permet désormais aux actrices de cette discipline de rêver car la dite élection aurait dû se faire depuis plusieurs années en arrière et garantir un sport de qualité en la matière. Ce football est victime par rapport au football masculin. Bon, Parce que regarde un peu le moment, euh, la, on vient créer la Ligue de football féminin, je crois bien, bien, probablement près de, près de 15 ans. Après celle de la Ligue de football féminin. Et pourtant, euh, le premier forum du football euh, au Gabon avait demandé depuis l'an 2000 que cette ligue-là soit créée. Gageons qu'après l'élection, le gouvernement, par le truchement du ministère des Sports, la LINAF, la Ligue et des potentiels annonceurs s'asseyeront pour mettre en place des mécanismes qui permettront au football gabonais de véritablement démarrer des voies certaines vers sa professionnalisation.